Bonjour à tous, euh, je m'appelle Victor Kleptin, je suis un chercheur à l'Institut de recherche mathématique de Rennes et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous parler de théorème de cercle arctique dans un sujet que j'aime beaucoup. Euh, le sujet que je parlais aujourd'hui, ça fait partie d'un euh, grand euh, sujet en combinatoire asymptotique. C'est une question de genre si on a un grand objet combinatoire, à quoi est-ce qu'il ressemble, quelles sont ses propriétés. Un exemple le plus basique... C'est la question suivante. Prenons l'une des suites euh, des 0 et des 1, de longueur fixée par exemple, de longueur 1000, pris choisi parmi toutes ces 2 puissance 1000 possibilités au hasard. Ça veut dire qu'on euh, qu choisit chaque 0 ou 1 en faisant pile face euh, au hasard. Euh, ça veut dire que c'est très naturel que la moitié des chiffres seront des 0 et la moitié seront des 1. Ça veut dire que si jamais on verra moins de 400 0, ça, va, ça devrait nous surprendre. Et ici, le sujet dont on parlera, c'est le sujet de pavage par des dominos. Donc, je commence par vous introduire l'héros euh, principal de cet exposé, c'est le diamant aztec. C'est presque comme un carré, mais tourné 45 degrés sur le euh, réseau euh, rectangulaire. Ça veut dire qu'on prend, euh, qu prend des carrés sous cette forme-là. Euh, et... Le mot Aztèque, bien sûr, euh, fait référence des pyramides des Aztèques qui sont exactement ce, euh, de ce type escalier. Euh, euh, prenons un tel diamant aztèque et considérons tous ces pavages par des dominos. Il y en a plein, plein, plein. Par exemple, on peut paver en prenant tous les dominos de manière horizontale. Ou bien on peut prendre tous les dominos de manière verticale. Ou bien, bon, il y en a plein de possibilités. Euh, mais qu'est-ce qu'on peut dire si on choisit l'un d'entre eux au hasard euh, On peut représenter un, un, un pavage par des dominos, par des rectangles 2x1, de manière euh, visuelle, de manière euh, géométrique, en coloriant ces, ces paves, ces dominos, par rapport aux cellules noires de euh, coloriage d'échecs. C'est-à-dire, si euh, on va colorier les dominos horizontaux en bleu, et vert en fonction de est-ce que le cellule noire est à gauche ou à droite et on va colorier les dominos verticaux en rouge et jaune en fonction de si le cellule noire est en haut ou en bas donc chaque pavage par domino on peut colorier comme ça en quatre couleurs et maintenant prenons un pavage de, de, de diamant d'astec de taille 10 choisi au hasard c'est vrai euh, ce que vous verrez c'est vraiment choisi au hasard parmi toutes les possibilités on voit que les coins sont Presque monocouleur. À l'intérieur, on a un mélange, mais à quatre coins, on a quatre couleurs différentes. Si on prend un diamant de taille plus grand, on voit encore plus de, euh, des zones de même couleur. Ça veut dire que tous les dominants là-bas sont orientés de manière fixée. Horizontalement en haut en bas, et verticalement à gauche ou à droite. Et ça, c'est le diamant de steak de taille 200 où on voit vraiment clairement ce qui se passe. Effectivement, c'est un théorème de Josh, Propp et Schorr. À ma connaissance, habituellement, c'est daté par 95 et le préprint archive, c'est 98. C'est euh, un théorème qui dit que quand la taille de diamant d'Aztec devient très grande, euh, à l'extérieur de cercles inscrits magnifié un tout petit peu, en plus de plusieurs plus fois, avec probabilité qui tend vers 1, on verra tous les dominos qui sont gelés, qui n'ont pas de liberté, qui sont orientés de manière déterministe à gauche et à droite, verticale, en haut et en bas, horizontal. Et, donc, théorème dit que ce qu'on observe dans l'expérience, le, dans c'est bien ce que... ce qu'on qu a vu dans ces quatre expériences, c'est vraiment ce qu'on devrait voir. On peut dire que c'est un genre de loi de grand nombre pour des pavages par les dominos. Et un dernier mot, en dernière minute, euh, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'étudier des pavages par les dominos Il y a un objet relié ce sont les diagrammes de Jung en dimension 3. Ce sont les cubes unitaires qu'on met dans un coin de salle de telle manière qu'on ne peut pas leur pousser plus près du mur. Donc, un analogue trois dimensionnel de diagramme de Jung en dimension 2. C'est très naturel. Euh, si on prend un réseau triangulaire, on voit très facilement qu'un diagramme de Jung en dimension 3, c'est la même chose qu'un pavage par des losanges, par des dominos sur cette petite réseau. Donc, euh, on peut euh, étudier des choses analogues et obtenir des énoncés analogues.